Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau tutoriel sur PowerPoint. Aujourd'hui, on s'attaque au diaporama comme dans la dernière vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir en cliquant sur la petite fiche juste ici, si vous ne l'avez pas encore vue. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, même s'il fait beau, même si on a tous envie de sortir. Pour moi, c'est un plaisir de faire ça. Et avant de commencer, générique. Et juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a un gros bouton rouge, vous ne pouvez pas le rater, dans la description avec écrit « s'abonner », donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Bon alors, au programme aujourd'hui, on va parler de comment présenter un diaporama en ligne, comment l'enregistrer, comment créer des narrations, comment faire tout ça. Vous allez voir qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça et que PowerPoint permet de remplacer des fonctionnalités. Qu'on pourrait retrouver par exemple sur microsoft Teams, sur zoom tous les logiciels de visioconférence donc vous allez voir c'est vraiment super pratique en plus de ça on a déjà vraiment bien expérimenté toutes les fonctionnalités donc on va pouvoir donner des petites astuces par ci par là pour que vous alliez plus vite et sans plus tarder on va passer directement sur le logiciel powerpoint pour que je vous montre tout ça donc ça y est on se retrouve sur le logiciel powerpoint comme vous le voyez j'ai déjà ouvert un diaporama alors vous remarquerez il est sur le thème d'hcm en fait il y a toute une petite histoire derrière ce diaporama donc je vous invite en fait à télécharger une template qu'on vous offre dans la description ça vous inscrira à notre newsletter et on vous racontera l'histoire de ce diaporama dans une petite suite de mails qu'on vous envoie avec plein de contenus supplémentaires qu'on ne peut pas développer sur la chaîne. Du coup, revenons à nos moutons et on va parler du mode diaporama. Pour ça, on va aller dans l'onglet diaporama. La semaine dernière, on a parlé de comment lancer un diapo, comment un peu le configurer, masquer une diapositive, vérifier le minutage, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, on va pas parler de ça, on va vraiment parler de tout ce dont je vous ai parlé en introduction. Et ça commence par configurer le diaporama. Alors, il suffit d'aller ici, on clique... Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va avoir plein d'options. Donc, ici, en fait, on va choisir si on veut que le diaporama soit lu de A à Z, donc toutes, euh, d'une diapo à une autre diapo. Si par exemple, on ne veut pas lire les trois diapos de fin, bah on fait ça. Aujourd'hui, ça va pas être le but. Euh, ensuite, diaporama personnalisé, on va, pas le, on va pas en parler ici parce qu'il faut créer des macros, c'est un peu la galère. Donc, on y consacrera peut-être une vidéo vraiment spéciale si, si, vous, si vous le voulez surtout. Donc, on reste sur toutes. Ici, le défilement des diapositives, je vous renvoie encore à la dernière vidéo, mais rapidement. Soit si on a créé un minutage, on clique sur ça, soit manuellement, c'est-à-dire qu'il faudra à chaque fois cliquer pour passer à la diapo d'après. Ensuite, pour ce qui est du moniteur du diaporama, on va aller sur automatique et le mode présentateur, c'est ce qu'on vous avait présenté la dernière fois. Est-ce que vous voulez que votre diaporama affiche, soit affiché sur votre écran en plein écran, justement, ou dans le mode présentateur qu'on a déjà présenté Après, ici, donc pareil, c'est euh, des options. Alors, vous en parlez comme ça, c'est un, un peu abstrait, donc on verra peut-être ça à travers un exemple. Ici, continuer on continue jusqu'à échappe, c'est pour que le diaporama tourne en boucle jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton échappe en fait. Donc c'est pour arrêter le diaporama, c'est la touche par défaut. Là on peut cliquer pour mettre aucune narration, donc on verra ce que c'est les narrations juste après. Ici pour enlever les animations si vous voulez pas qu'elles s'affichent. Euh, ça c'est propre à votre graphique donc on va s'en passer. La couleur du stylet, c'est la couleur avec laquelle vous allez écrire sur les diapos, pareil on va voir ça juste après. Et le pointeur laser, pareil. Bon, ici les paramètres, on a fait le tour. Y a pas grand chose à voir en fait ça va surtout dépendre des besoins des besoins que vous avez donc euh, on passe là dessus et là on attaque direct avec enregistrer le diaporama alors on va cliquer directement dessus vous verrez les options on les a après une fois qu'on est dedans on est là et du coup ma super tête qu'on va enlever en bas elle est affreuse là pareil ici donc on arrive sur un menu à quoi est ce que ça va nous servir ça va nous permettre en fait de tout simplement enregistrer le diaporama et de pouvoir ajouter des narrations dessus donc par exemple, on va pouvoir rajouter du texte, euh, on va pouvoir rajouter euh, des écritures, on va pouvoir mettre notre tête dessus, rajouter du son, de la voix, par exemple une voix off. Donc en allant ici, déjà on a les paramètres, comment est-ce qu'on veut que euh, le son et l'image la, la, soient enregistrées. Donc par exemple, si vous avez un appareil photo connecté, vous pouvez le choisir ici s'il est connecté dessus. Bon là, par défaut, c'est la webcam. Ici, c'est le micro, donc là c'est le micro avec lequel j'enregistre la vidéo. On peut aussi mettre l'audio du bureau. Euh, bon, si vous avez un micro, forcément, c'est mieux. Ensuite, pour activer le micro, il suffit de cliquer ici. Et donc là, tout ce que je vais dire, en fait, va apparaître dans le diaporama. Et donc, c'est-à-dire que quand vous allez avoir cette slide, il y aura le son qui va être joué dessus quand vous, vous passez le diapo. Et là, vous pouvez aussi ajouter votre tête. Alors, faut activer le son pour mettre la tête. Donc, on clique juste ici. Et là, vous avez votre tête qui apparaît juste en bas. Donc là, euh, hop, double écran. Euh, c'est dans le cas où vous voulez que dans, dans vos slides, après, il y ait votre tête qui apparaisse. Euh, voilà. On peut aussi cacher l'aperçu. Donc là, si vous ne voulez pas qu'il y ait l'aperçu pendant que vous fassiez vos trucs, ça peut marcher aussi. Donc là, je vais l'éteindre. On va enlever le son aussi. Ici, c'est pour faire apparaître les notes. Alors, je vous renvoie encore vers la dernière vidéo. Si vous avez mis des notes sur chaque slide, par exemple, là, vous êtes en train de parler avec votre voix off et tout. Si vous n'avez pas des notes comme moi à côté, ce que vous faites, c'est que vous entrez les notes au préalable comme on vous l'a montré. Et ici, vous pouvez les inscrire. Donc, c'est-à-dire que là, euh, les notes que vous aurez écrites vont apparaître. Donc, on va faire un petit test rapidement. On ferme ça j'ai mis une note. Voilà, donc là, si on veut faire apparaître les notes, vous voyez, ce que j'ai écrit juste avant, ça apparaît juste là. Donc ça peut être utile. Ici, on peut augmenter la taille. Donc ça vous fait une espèce d'anti-sèche, en gros. Bon, maintenant que tout ça s'est fait, on va passer à l'enregistrement. On va voir comment est-ce que ça peut marcher. Ce que je vais faire, c'est que pour que ce soit bien visuel, je vais allumer le micro, je vais mettre la caméra, et on va démarrer l'enregistrement en cliquant juste ici. On clique dessus, petit compte à rebours. Et c'est parti, l'enregistrement commence. Alors, on va écrire, voilà, bonjour. Je vous déconseille d'écrire avec ça, c'est une galère. Voilà, blablabla, on peut parler de ce qu'on veut. Bon, là, il n'y avait plus de notes. Euh, on dit ce qu'on veut. On peut passer à la diapo d'après. Et là, par exemple, on veut surligner en bleu euh, le nombre de magasins ici. Hop là, voilà. Et ainsi de suite, on peut faire comme ça sur tout le diapo. Soit on met en pause ici si on veut faire une petite pause, tout simplement. Après, on peut reprendre comme ça. Et là, on appuie sur fin pour arrêter l'enregistrement. Ici, on va pouvoir le relire direct. Donc là, on fait l'aperçu. Donc, on voit ce qui s'est passé. Donc, euh, sur cette slide, voilà, là on me voit parler juste ici. On voit que j'ai surligné. Et ensuite, on va quitter ce mode pour voir le rendu. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on clique ici sur fermer. Là, on voit les modifications qui ont été faites. On voit ma petite tête. On voit, on voit tout quoi. Et on va lancer le diaporama depuis le début. Et vous allez voir. Donc, là, on me voit parler. Alors, vous devez entendre le son qui est un peu dégueulasse. Bon, comme vous l'avez constaté, c'est plutôt pas mal, hein. après là j'ai vraiment fait n'importe quoi, hein. le but c'est vraiment de vous montrer comment ça marche, mais du coup, ça permet de rendre le truc un peu plus interactif, votre diaporama du coup il est beaucoup plus cool, et dans le cas où vous voulez le présenter, bah, l'envoyer à quelqu'un, envoyer une présentation, faire une formation en ligne, tout ce genre de choses, c'est vraiment un outil qui est super sympa, à condition d'être bien équipé, il hein. ne faut pas écrire comme ça euh, à la souris, c'est infaisable, il faudra avoir un, un petit stylet, une tablette tactile ou quelque chose comme ça, mais du coup ça marche. Mais avant de tout enlever, par exemple, si vous voulez relancer le diaporama mais sans afficher les narrations qu'on vient de faire, il suffit de cliquer en fait sur, ici, lire les narrations, et là, quand vous allez aller dessus, euh, vous lancez le diapo, alors la première, il n'y en a pas, et sur la deuxième, il n'y aura pas les narrations, ce qui fait que, bah, euh, imaginons que vous voulez juste passer le diaporama sans y ait tout vos trucs, vous pouvez le faire, il suffit juste de cocher ou décocher juste ici. Du coup maintenant j'ai remis tout ce qu'on avait fait dessus et je vais vous montrer rapidement comment enregistrer le diaporama, ça peut vraiment être utile, surtout si vous l'enregistrez comme ça sous un format vidéo et pas slide par slide, euh, parce que imaginons que quelqu'un veut pas le lire en PowerPoint, il veut le lire en vidéo, donc on va ici dans enregistrer sous, et ici en fait vous allez cliquer sur vidéo mpeg-4, bon mp4 quoi, euh, et du coup ça vous permet d'enregistrer le format diap en format euh, vidéo, pardon. du coup c'est vraiment plus pratique, vous cliquez sur enregistrer et ça va vous upload une vidéo de tout le diaporama. Voilà. Euh, maintenant, on va passer à la présentation en ligne. Alors ça, c'est un petit peu différent. Je vais d'abord tout retirer. Donc en fait, concrètement, cet outil va nous permettre de présenter le diaporama en ligne, donc sans l'enregistrer au préalable comme on vient de le faire, mais vraiment en direct. Donc là, c'est comme si vous utilisiez Teams, Zoom, tous les, tous les outils en fait, de visioconférence qu'on utilise beaucoup d'ailleurs en ce moment à cause du, de, la, de la crise. quoi et du coup c'est vraiment pratique si vous voulez faire une présentation en ligne sans avoir à utiliser tous ces trucs donc on va voir comment ça marche donc ici on va dans présenter en ligne et on clique ici alors par contre il faut un abonnement office il faut être connecté à internet ça va de soi euh, là on peut autoriser les spectateurs à télécharger la présentation ça peut être pratique si vous faites une réunion au bureau vous faites la présentation et vous leur dites voilà gardez les slides ou un prof qui fait sa presse et qui leur dit bah voilà vous pouvez télécharger les slides donc on va peut-être le cocher et là on clique sur connexion Là, je vous fais un petit timelapse parce que vu le chargement, ça va être long. Euh, C'est vraiment long hein, pour le coup. Donc euh, préparez-le à l'avance. Euh, je m'attendais pas que ce, ce soit aussi long. C'est aussi parce que en fait, ça va être fonction du nombre de slides que vous avez dans votre diapo. Du coup, euh, là, vu que j'en ai pas mal, ça prend du temps à charger. Ah. Du coup, ça marche. Euh, voilà. Donc là, vous avez un, vous avez un lien. Euh, juste ici, alors soit vous faites directement CTRL-C, soit vous cliquez sur copier le lien, euh, soit, en fait, envoyer dans un courrier. En cliquant dessus, ça va vous ouvrir un lien euh, vers, un, vers votre messagerie. Donc moi, c'est vers Outlook, forcément, parce que c'est Microsoft. Euh, là, c'est mon adresse mail perso, euh, que je vais peut-être masquer d'ailleurs. Euh, mais voilà, vous pouvez euh, choisir... Euh, en fait, vous pouvez choisir le mail duquel vous l'envoyez, le destinataire, le, bon Après voilà, c'est un mail donc, concrètement, et là vous pouvez euh, du coup bah, ajouter des groupes de destinataires, c'est peut-être un peu plus pratique que d'envoyer le lien, après ça dépend donc, du nombre de personnes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le lien ici, on va aller l'ouvrir dans un nouvel onglet, on le met là, et on va voir ce qui se passe, on tape sur Entrée. Et voilà, donc là, euh, alors attention c'est en anglais, mais euh, ça c'est pas trop compliqué à comprendre normalement, euh, là on, on attend du coup que la présentation commence, donc on l'a pas commencé. Vu qu'on a accepté, on peut télécharger le fichier, donc juste ici. Du coup, on retourne sur PowerPoint. Euh, là, on commence la presse. Donc voilà. Alors, euh, je vous redirige encore vers la dernière vidéo. Là, on est en mode diaporama. Donc C'est-à-dire qu'on passe les slides Normal. Et les gens donc vont voir les slides qui passent. Donc euh, si on retourne ici, et voilà ce que les gens voient. Par contre, les gens peuvent passer le diaporama. C'est-à-dire qu'ils peuvent l'avancer. Voilà. Un peu sans votre accord, du coup... Euh, Là, par contre, il y a écrit euh, sur quel slide le présentateur est, donc euh, ça peut être pratique, surtout si, si vous avez avancé et que vous savez plus où vous en êtes. Mais par contre, si vous cliquez ici sur « Follow presenter », euh, du coup, euh, ça vous remet dessus. Par exemple, je clique dessus et ça me remet sur la diapo que le présentateur était en train de faire. Du coup, on va retourner dessus. Du coup, en fait, voilà, le truc à savoir, c'est que ça va vous ouvrir deux onglets ici. Euh, sur PowerPoint, il y a la présentation en ligne et euh, votre onglet euh, PowerPoint classique. Donc là, la présentation est toujours en ligne, c'est-à-dire qu'on peut quand même faire des trucs, mais elle est en cours. Vous voyez, on peut toujours l'arrêter ici. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller directement dans l'onglet là. Et ici, je vous conseille surtout d'activer le mode présentateur. Le mode présentateur, on le présente vraiment en long, en large, et en travers dans la dernière vidéo. Alors, je vous conseille vraiment d'aller dessus. Euh, on explique vraiment tout, comment tout fonctionne, tous les onglets, les notes... Et du coup, en fait, si on va vite fait sur l'onglet, alors je ne sais pas pourquoi il est passé à la diapo d'après, donc vous voyez, il continue à voir exactement la même chose, c'est tout l'avantage du mode présentateur. Du coup, on a vraiment tout présenté, donc je vous laisse aller voir la dernière vidéo, on ne en... va pas refaire vraiment tout ce dont on a parlé. La seule chose qui peut être intéressante, c'est partager les notes de réunion. Alors personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est dans le cas où vous voulez partager en fait, les notes avec OneNote, euh, donc pour ceux qui utilisent Microsoft, ils verront de ce dont je, je parle, donc vous pouvez partager les notes en fait si vous avez vraiment créé une réunion. Mais là on va pas en parler, C'est pas, pas du PowerPoint, donc ça sort un peu du tuto. Du coup ici on peut fermer. Euh, donc là c'était le coup des notes dont je viens de vous parler. Envoyer les invitations par mail et on peut arrêter la présentation en ligne. Euh, et du coup là il me précise que tout le monde va être déconnecté. Hop, si on retourne sur la présentation. Donc on peut voir que la présentation est terminée et du coup bah, c'est assez pratique, faut se l'avouer. Euh, là, on peut fermer l'onglet et retourner sur notre présentation. Alors, bien sûr, je vous invite à utiliser ces fonctionnalités avec quelqu'un, si jamais vous les testez avant, euh, pour être sûr que tout marche, le son, l'audio, la vidéo, euh, parce que sinon, bah, ça peut quand même être un peu compliqué. Donc, euh, je vous invite à tester tout ça, à faire attention, à, à bien vous familiariser avec, parce que... Ça peut avoir l'air simple, mais des fois il y a des petites subtilités qu'on n'a pas forcément, comme par exemple pointer des éléments avec un pointeur laser, voilà. Tout ça on vous l'a montré, donc je vous conseille vraiment de revoir la vidéo d'avant et celle-là. Dans cet ordre-là, ce sera vraiment mieux pour vous. Parce que si vous voyez que celle-là, vous risquez peut-être d'être un petit peu perdu, ce qui est compréhensible parce qu'on vous a redirigé pas mal vers l'autre. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo, parce que c'est des fonctionnalités dont on n'entend quasiment jamais parler et qui peuvent être utiles. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, euh, ça nous aide vraiment pour le référencement, pour, vraiment pour tout. Ensuite, dites-nous dans les commentaires aussi si ça vous a plu, c'est une manière plus simple aussi de, de nous dire ce qui marche et ce qui marche pas. Comme ça, nous, après, on s'adapte. Surtout, partagez la vidéo à votre entourage, euh, c'est super important pour nous. C est, c est, enfin, vous vous rendez pas compte, mais juste même partager à une personne, bah, ça nous fait toujours une personne en plus qui regarde notre contenu et qui, potentiellement, est vraiment intéressée. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Euh, c'est la chose la plus importante, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire. Euh, comme ça, nous, on sait que ça vous plaît et on continuera à sortir du contenu pour vous. Et juste avant de finir, je vous le dis presque en chuchotant, mais en fait, on a écrit un livre qui est disponible à la vente sur Amazon. Pour l'instant, on n'en a pas encore beaucoup parlé sur la chaîne parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, tout simplement, et qu'on préfère continuer à vous fournir du contenu plutôt que de faire la promo du livre. Mais si ça vous intéresse, allez le voir. Je vais vous mettre un lien dans la description. Vous pouvez pas le rater. Et, euh, et allez voir, franchement, si ça vous intéresse. C'est pas du PowerPoint, justement. C'est un peu tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment comment réussir vos présentations, mais sur la partie orale, gestion du stress. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Ça fait plus d'un an qu'on a commencé l'écriture. Donc, je vous mets un lien dans la description. Allez voir. Puis, si ça vous intéresse pas, j'espère au moins que la vidéo vous aura plu. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alex.